Maintenant, c'est notre fierté, de benchmarking Et avec une veille concurrentielle, informationnelle et concurrentielle, donc une veille stratégique. trouve un client d'un de la client position un en la Je recul de deux ans en arrière. Je les indicateurs de performance qui la en un client de la compagnie, par exemple, et surtout, nous sommes très près du benchmark. Le benchmark, c'est que les compétiteurs ils ont des colonnes, il tous ce formant un tableau, il y a le classement qui est en il y a les points formant en haut, et les points de faiblesse synthèse en haut. Fait, ce benchmark-là, basé sur un data prix établi, sur KPIs, dans les domaines de les pays d'Inde, puis de puis les pays d'Amérique ou les pays du Maroc. Donc, les domaines colonnes, moi je dis, font ce qu'on appelle un benchmark préétabli ou elle est personnalisé. benchmark standardisé, et c'est nous qui allons créer le benchmark en question. Donc, le troisième volet de KPIs, donc la, le reporting, il al le benchmarking et le rapport national. Nous avons qui ce qu'on appelle le rapport national, le rapport report Le rapport national, il y a me image où vu les marques de le tout, tous domaines confondus. L'université, les hôpitaux, yani les domaines de le l'école, on avons vu les meilleurs top 20, top 20 de يقول قايل علاش أنا اليوم كاسيم مش نشوف لي ترفض اليوم مش عارف طلاصيتي في تونس شنو هي لي مارك اي قاعدين يتو أي يعني مش تكون عادي من على فيرش فيسبوك الكل نتاع تونس الحاجه هذي ما نجمش يقول قايل مش الشقار مثلا من الباج نتاع انوباتور تليفونيك من باج تاع انديسكي في تونس مقارنه تكجوس ولينا قسمو فيهم يعني مش اللي باج 0 و فان بعد نبين 50 000 femmes, 100 000 femmes par segment. Je ne mange pas non des femmes les uns des naps à peu près nombre de femmes en terre. Ce rapport national des hauts alimentaires des fautes qui est un peu conchard. Donc généralement les, les agences de communication digitale les tracés acteurs de al côté de la prospection et pour acquérir de nouveaux clients. C'est l'acquisition clientèle. Donc y a surtout les managers des rounds c'est eux l'agence pour acquérir de nouveaux clients. Donc le numéro de chef plusieurs volets, chef plusieurs volets, volets l'ennemi, c'est que... Non, <rire> non, <on est. rire> volets donc il le reporting, volets le benchmarking, volets c'est le rapport national. Donc KPI marche, juste cette je il en fait, juste le rapport national. Détroit, il y le rapport national, puis il y a juste choses rapport national, juste donc, ils vont tester le V3. Ils vont tester le V3. Donc, le V3 je compte Instagram. Donc, nous, on a focus Facebook, je compte faire Instagram aussi. Donc, je vais un, un logiciel par Facebook et Instagram. Simplement, V3 est fait, très proche. Donc, je suis testé, oui. Quand tu as qu'il m'a que je suis testé, simplement, c'est qu'ils vont tester le V2 pour le moment. Je suis au le V2, je travaille plus. Par la suite, ils vont passer, je n'ai pas de lien carrément, en des surtout. Je un outil de communication. Surtout, Fê. Fê. le Fê. le Fê. Fê. Donc on a Par contre, Oui justement, C'est la, la bonne nouvelle de KPIs C'est le lancement de la v 3 la, la troisième version de KPIs je connais Facebook et Instagram Je connais des fonctionnalités Je dois un produit sur les réseaux sur L'agence. Un idiome, c'est publication, social media manager, la route, public ben la publication, il a la de clients. Le workflow, mail, etc. Je une planification automatique à la où Donc, Facebook ou Instagram. Donc, je faire le workflow, je faire la planification, je faire Facebook ou Instagram, et de qui m'a donné comme de 3 mois de TPS. 3 mois, il y a 3 de test mais je trouve intégrale. Je je suis une limitation en Lyon. Il y a une période de test, il y a semaines. Une période de test, il a fait un outil, il a outil, donc il a pour une version intégrale payante. Il y a quelques limitations en période de test, mais je suis une page au-delà de 300 000 pages, mais je suis deux benchmarks. Donc, nous avons une limitation, vu que tout le monde Donc, je 3 mois de gratuité, 3 mois de système de l'outil, de et de Les limitations, je 4 pages que je vous ai et par la suite, si quelqu'un est indésible d'une page que je il ai fait, à tout moment. نحن نترك 4 benchmarks تختاروا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عندكم نحن نحن نحن نحن نحن نحن الكل على le d 3 et petit à petit on les trois mois je bascule directement vers d 3 donc Lyon je suis au la transition voilà il y avait le b 2 le 3 je je il y a un HGTB comme donc petit à petit les y a des que en ne des des des des des des des عندك طول اسمع فقط موبيل حال كبير بالنسبه للفري على مدي زوفر ماشي معاك فمادي زوفر فمادي زوفر لي اسمها تستمع الشها اسمها حتى ولا besoin في mais qu'est-ce